La ville est notre vocation, notre inspiration. Plus que construire la ville, nous l'ouvrons. Ouvrir de nouveaux horizons, ou ouvrir le champ des possibles. Ouvrir l'espace, sa boutique, ou ouvrir au public. Ouvrir un compte commun, ses bras, ou sa maison. Ouvrir des pistes de réflexion, des perspectives, ou un nouveau chapitre. Ouvrir le passage pour tous ceux qui suivront. Ces ouvertures sont autant de portes que vous franchissez chaque jour. Autant de preuves qu'innover est dans notre nature. En tant que promoteur immobilier, nous pensons les axes, les contours, et les unions. Et c'est notre expérience qui fait notre force, notre fondement, avec ce repère dans un paysage en mouvement. À chaque instant, nous avons conscience de l'enjeu qui nous est confié. Et avec vous, nous sommes fiers d'imaginer et de construire les territoires de demain.